La saison est maintenant bien avancée, mais vous devez introduire une nouvelle reine à l'une de vos ruches. Il y a plusieurs raisons qui justifient l'introduction d'une nouvelle reine. La première, c'est que vous vous rendez compte que la reine a disparu, ou bien vous l'avez tuée par accident. Ça peut arriver, malheureusement. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode la plus sûre d'introduire une nouvelle reine. Et si vous suivez ces étapes suivantes, c'est quasiment garanti que votre reine soit acceptée. Prenez note que vous devrez commander une nouvelle reine pour compléter les étapes suivantes. Vous pouvez contacter Alveol ou bien parler à vos apiculteurs locaux pour en commander une. Quand vous recevrez votre nouvelle reine, elle sera dans une cagette comme celle-ci. Vous pouvez voir qu'on qu a la reine et aussi plusieurs ouvrières pour l'aider à manger. et On peut voir ici aussi qu'il y a du gomme de sucre qui bloque l'entrée et qui servent aussi comme leur nourriture pendant qu'elles sont dans la cagette. Vous devez donner une goutte d'eau à la cagette à tous les 8 heures. Évidemment, ce n'est pas trop confortable pour les abeilles dans la cagette, donc prévoyez son insertion dans la ruche dès le moment de son arrivée. Pour compléter l'opération, on aura besoin de la nouvelle reine, d'une nouvelle hausse et aussi d'un autre couvercle plein avec une entaille. Okay. Ici, on a notre entrecouverte avec l'entaille qu'on peut voir juste ici. Donc là, vous devrez repérer les trois cadres avec le plus jeune couvain. Donc là, ça veut dire les trois cadres avec le plus de larves et deux. Je vais en sortir un. Et on va la mettre dans notre nouvelle hausse au centre. Ensuite, on va prendre notre deuxième. On va le sortir. Et on va le bouger dans la première encore une fois. Puis là, finalement, on va prendre aussi un cadre avec beaucoup de miel là-dessus. Ça va servir comme notre cadre de ressources pour notre nuque temporaire qu'on est en train de créer. Maintenant, je vais mettre notre nouvelle entrecouvercle avec l'entaille au-dessus de la première hausse. Comme on veut que, les, que nos abeilles peuvent respirer et que les butineuses peuvent sortir et revenir, on doit s'assurer que l'entaille est vers le haut. Dans mon cas, ma ruche a seulement une hausse. Donc là, je vais mettre mon nuque temporaire par-dessus, mais si votre ruche a plusieurs hausses déjà, tu vas tout simplement mettre ton nuque temporaire toujours par-dessus les autres hausses. Là, je vais vous montrer comment introduire votre reine. Donc, dans sa cagette, on va l'insérer entre deux cadres et la pousser un petit peu dans la cire. On veut être assuré que le bouchon de sucre est pointé vers le bas. Donc, l'idée ici, c'est que les plus jeunes abeilles qui ne sont pas encore habituelles à leur ancienne reine vont plus facilement accepter la nouvelle reine. Une fois que la reine est acceptée dans une partie de la colonie, c'est beaucoup plus facile de convaincre les autres. On va revenir en sept jours, jeter un coup d'œil dans, dans, dans notre nuque temporaire pour voir si la reine a été acceptée et pour voir si on peut trouver des œufs. Ça fait sept jours que vous avez créé votre nuque temporaire. Vous devriez trouver des, des œufs fraîchement pondus, mais si ce n'est pas le cas, préessayez avec des nouvelles reines. En théorie, tout va être bien. La reine a été acceptée dans la nuque temporaire et là, c'est le moment de consolider les deux ruches. Donc là, on va y aller avec le méthode du papier journal. Donc, on va placer deux feuilles de papier journal entre les deux hausses. Maintenant, on va remettre notre deuxième hausse au-dessus du papier journal. Et ça veut dire que les abeilles du, de la première hausse vont prendre le temps de s'habituer à la reine lorsqu'elle grignote le papier journal pendant quelques jours. Et voilà, mission accomplie! Vous avez complété une intervention cruciale pour la ruche et pour le reste de la saison, vous pouvez compter sur les loyaux services d'une reine fiable.